Donc en 1989, euh, j'avais 30 ans, j'habitais depuis deux ans à Berlin, j'avais travaillé pendant un an à Abaitoul Lehm, Berlin-Ouest. Il faut dire qu'on était dans un contexte euh, un petit peu de bouleversement, il y avait beaucoup de manifestations, etc. On savait qu'il allait se passer quelque chose, on ne savait pas quand. Le 9 novembre, euh, est-ce que c'était un jour euh, très particulier euh, A priori non. Euh, j'avais les des informations, comme tout le monde je dirais, J'ai pas... Euh, peut-être nécessairement compris le message, et je suis allé me coucher. Lors lendemain matin, en allant à la boulangerie, effectivement il y avait du changement, c'est-à-dire il y avait beaucoup de monde dans la rue, et ce pas des gens de Berlin-Ouest, c'était des gens qui venaient de l'autre côté. Et pour mon quotidien à moi, il y a beaucoup de choses qui changeaient. Et pour essayer de comprendre peut-être mieux ce qui se passait, j'ai beaucoup marché dans Berlin, je suis allé voir ce qui se passait, j'ai fait de la photographie aussi, j'ai fait des photos, le long du mur, aussi dans les rues, ça me permettait de prendre un petit peu de distance avec euh, tous ces événements que je ne maîtrisais pas nécessairement. Et euh, pour ce qui concerne les échanges franco-allemands, dès euh, le début de l'année 90, les gouvernements français et allemands euh, souhaitaient intégrer les jeunes, euh, jeunes d'Allemagne de l'Est aux échanges franco-allemands. J'avais comme, euh, comme mission hein, d'organiser de, des échanges franco-allemands. Et le premier échange a eu lieu au mois de septembre 90. Et ensuite, on a essentiellement proposé les cours de langue qui correspondait à ce que beaucoup de jeunes attendaient de pouvoir apprendre une langue étrangère, mais surtout de sortir de la RDA. Ça devenait un petit peu compliqué, je pense, de vivre en permanence des changements, alors que de temps en temps, on a besoin d'un petit peu de stabilité. Et cette stabilité, peut-être qu'on l'a proposé avec des échanges franco-allemands. Ça a marqué, peut-être provoqué des changements dans des biographies. Et rétrospectivement aussi, ça donne un sens à ce qu'on a fait à l'époque.